Monter un MOOC nécessite des centaines d'heures de travail, beaucoup d'organisation et une certaine capacité à travailler en équipe. Je vous propose dans cette vidéo de revenir sur les différentes étapes du processus de création d'un MOOC. On peut schématiser la conception d'un MOOC par sept grands lots de travail. L'avant-projet, où l'on cadre un peu ce que l'on veut faire, le recrutement et la mise en place des partenariats, la scénarisation du MOOC et la production des ressources, le bêta test qui est à vrai dire une couponzante du processus de production, la promotion du cours, la phase de recrutement des participants, la phase de pilotage et d'animation, et enfin l'analyse et le bilan. Première étape, l'avant-projet. Il faut commencer par définir les objectifs pédagogiques, mais aussi stratégiques. Puis identifier le ou les publics cibles, faire l'étude d'antériorité, c'est-à-dire un tour d'horizon des projets similaires, identifier les concurrents et les partenaires potentiels, se positionner dans l'écosystème, Enfin, budgétiser le tout et valider la faisabilité du projet, car il est imprudent de se lancer à corps perdu sans avoir vérifié que l'on disposait des ressources nécessaires. Pour terminer, vous devrez régler les problèmes de propriété intellectuelle, déterminer à qui appartient le cours et sous quelle licence les ressources seront diffusées. Bref, mettre ces idées au clair avant de se lancer. Puis vient la phase de recrutement et de formalisation des partenariats. Mettre au point un MOOC demande des centaines d'heures de travail ainsi que des compétences variées. Pédagogie techniques audiovisuelles, maîtrise des plateformes d'enseignement, gestion de projet, communication, animation de communauté j'en passe. Difficile pour une personne seule d'assumer l'ensemble de ses responsabilités. Que ce soit via l'embauche, la prestation de services, la mobilisation de services internes, d'étudiants ou d'enseignants, il faut mettre en place une équipe projet efficace et compétente. Cette étape est cruciale car le succès du MOOC dépendra avant tout de la motivation et la compétence de votre équipe. Puis il faut formaliser les partenariats entre l'équipe pédagogique, éventuellement l'institution qu'elle représente et l'hébergeur, c'est-à-dire la plateforme sur laquelle se déroulera le cours, et éventuellement des partenariats pour faciliter le recrutement des participants ou pour la production du cours si vous avez des enseignants en provenance de différentes organisations. Une fois les recrutements effectués et les éventuels partenariats signés, vient la phase de scénarisation du cours et de la production des ressources. Vous allez devoir mettre au point les activités, rédiger les énoncés concevoir les ressources pédagogiques, textes, vidéos et autres, et bien sûr, séquencer et structurer le tout. À chaque étape, je vous recommande de réaliser un bêta test, c'est-à-dire itérer avec des personnes extérieures à l'équipe, pour avoir un regard objectif extérieur. La phase de bêta test est à vrai dire une composante intégrale de la phase de conception. Idéalement, il vaut mieux travailler avec de futurs participants, un peu selon le principe des méthodes agiles, car votre MOOC devra correspondre à leurs attentes. Par exemple, dans le cadre du MOOC monté un MOOC de A à Z, nous avons ouvert un groupe Google Plus plusieurs mois avant le lancement du cours pour assembler de futurs inscrits. Et tout au long de la phase de production, l'équipe postait des liens vers des documents produits, des brouillons, des différentes versions du teaser. À partir du moment où nous estimions que les remarques et les suggestions des participants étaient pertinentes et justifiées, nous les prenions en compte et faisions les modifications nécessaires. Il peut vraiment être très utile d'avoir des retours au fil de l'eau sur les différentes productions réalisées, en particulier de la part de ceux qui vont suivre la formation. Une fois que vous avez produit une bonne partie de vos ressources, votre teaser et votre page de présentation, la phase de promotion du cours peut commencer. Le cours doit bien sûr être affiché sur la plateforme qui l'héberge. La vitesse de recrutement va dépendre d'un grand nombre de facteurs. Tout d'abord, la visibilité du portail d'affichage sur lequel est posté votre cours. Plus l'audience est importante, plus vous aurez d'inscrits. La nature du trafic associé. Si les internautes qui visitent le portail correspondent à votre public cible, c'est mieux. Le sujet du cours. Vous avez intérêt à ce qu'il soit porteur. Ensuite, l'efficacité des actions de communication. Pour les trois premiers points, a priori, quand vous lancez, c'est déjà réglé. C'est donc sur le plan de communication qu'il vous faudra vous concentrer. Plusieurs stratégies parallèles sont possibles. Visez d'une part une audience aussi large que possible, notamment via les médias généralistes, si on en a la possibilité, mais aussi des actions plus ciblées visant de manière chirurgicale votre public cible, mais parfois plus efficace. Il s'agit d'identifier les canaux de communication adaptés et les actions qui permettront de convertir les personnes que vous atteindrez en inscrits. Arrive enfin la date tant attendue où débute le cours. Il arrive que l'on commence en général par quelques jours de pré-MOOC, sans activité ni ressources pédagogiques à consulter. On parle aussi parfois de semaine zéro. Elle permet aux participants de s'adapter aux outils, de mieux comprendre le fonctionnement du cours, éventuellement de poser leurs questions. Cela permet en général de détecter d'éventuels problèmes techniques et de les régler en amont du début officiel du cours. Bref, c'est une forme de période tampon de bêta-test à, à grande échelle durant laquelle l'équipe peut réaliser les derniers ajustements. Il n'y a aucune obligation à réaliser un pré-mook, mais cela peut s'avérer très utile. Puis arrive enfin le jour J. Les ressources pédagogiques sont mises à disposition, les devoirs et les activités commencent. L'équipe pédagogique doit alors piloter et animer le cours pendant plusieurs semaines d'affilée. Nuit et jour, week-end compris. Animation et modération des réseaux sociaux, des forums et des événements en direct, gestion des problèmes d'organisation pour la phase de pilotage, bref, il y a du travail. Mais paradoxalement, ce n'est pas nécessairement la partie la plus difficile si tous les problèmes ont été réglés en amont. Mais elle implique néanmoins une charge de travail conséquente. Des détails en apparence insignifiants peuvent conduire à des problèmes sérieux, car amplifiés par le nombre important de participants. La vigilance est donc de mise. Une fois le cours terminé, le travail de l'équipe pédagogique n'est pas fini pour autant. Il faut faire le bilan et l'analyse de ce qui s'est passé, creuser dans les données et dans les forums du cours pour identifier ce qui a marché et ce qui a moins bien marché. Cette étape nécessite d'une part de savoir analyser des données, d'autre part de savoir les interpréter. L'objectif est de répondre à plusieurs questions. Qui étaient les participants Quelles sont les parties du cours qui ont posé problème Comment se sont déroulées les évaluations par les pairs s'il y en a eu Sur la base de ces analyses, on peut éventuellement rédiger des préconisations pour la session suivante. Enfin, dernière étape, la valorisation. Il s'agit maintenant de communiquer le nombre d'inscrits, le nombre de personnes actives, la typologie du participants. C'est très important pour les autres concepteurs de cours et cela enrichit le débat sur la question des MOOC. Il ne faut pas hésiter à communiquer dans les médias généralistes et ou spécialisés pour accroître la réputation du cours. Si le projet a bien marché, on peut itérer et relancer la formation. Dans la mesure où la plupart des ressources auront été produites pour la première édition, à quelques ajustements près, il n'y aura plus que le travail de promotion d'animation et de pilotage. Nous vous avons donné une description très schématique du processus de création d'un MOOC. Dans la pratique, les choses ne se déroulent jamais vraiment dans l'ordre que l'on a prévu et il faut faire preuve d'une certaine agilité. Mais en fin de compte, peu importe l'ordre dans lequel on le fait, ce qui importe, c'est que l'ensemble du travail soit fait et bien fait.